Mesdames et Messieurs, sous le regard inquiet des Français, nous dansons sur un volcan qui gronde de plus en plus fort. Certains continuent, certains continuent pourtant à nier l'évidence. Combien de fois un homme peut-il tourner la tête en prétendant qu'il ne voit pas, aurait demandé le prix Nobel de littérature de l'année 2017